Salut tout le monde, vous allez bien? Et les activités, ça t'est bien passé? Et la famille se porte bien? Ok, Dieu merci. Bon, je tiens à vous dire, pour l'instant, je suis à la Régérie. Bon, ceux qui ont dit que le portefeuille magique ça n'existe pas. Ça existe vraiment. La vérité, ça existe. Parce que, bon, je vois je sur les réseaux sociaux, les gens rencontrent que le portefeuille magique ça n'existe pas. Or que ça existe vraiment. 16 bon si vous voulez un vrai portefeuille magique attends je vais vous donner le contact plus 229 91 99 22 42 plus 229 91, 99, 22, 42. Et je vous répète aussi, plus 229, 91, 99, 22, 42. Monsieur, il est capable de faire beaucoup de travail. Même s'il a pas de portefeuille magique, il est capable de faire beaucoup de travail. Attends. Je vous montrer parce qu'on ne parle pas Je parle pas pour rien Il m'avait envoyé euh, En Algérie Par la diacette Voici Il m'a envoyé par la diacette Vous voyez un peu La diacette Donc euh, c'est très efficace Quand tu as contacté Quand tu as contacté tu vas reçu le magique euh, Pendant trois jours Tu vas reçu N'importe quel pays que tu es Okay? D'accord, la portefeuille magique Ça me euh, ça existe très bien et aussi ça me produit 500 euros chaque chemin de la semaine chaque euh, chaque jour de la semaine. Chef, dimanche, dimanche ça produit pas. Sinon, ça me produit ça me produit toute la semaine des journées. Ok, d'accord, c'est comme ça, mesdames et messieurs. Euh, je tiens à vous dire, je tiens à vous dire la vérité. te effet magique, ça existe, ça existe et ça existe aussi. Si vous voulez contacter, je vous, je vous passe le numéro et aussi le nom de la personne. C'est Grand Maître, Grand Maître Dagba Paul. Grand Maître Dagba Paul, vraiment, il est capable de faire de te faire magique c'est un homme correct aussi, efficace, il est très gentil aussi, c'est un homme vérité aussi, c'est pas pour la commentaire, hein. essayez seulement cette chose, vous-même vous, vous, euh, vous, vous allez dire, d'accord c'est comme ça, ok on fait ça.